Bonjour, je m'appelle Fabrice Lunier. Je suis associé avec mon cousin sur une exploitation céréalière de Haute-Marne où on exploite 600 hectares de céréales. Nous sommes sur, euh, sur un barrois avec des terres euh, à la fois superficielles et des terres argilo-calcaires, euh, quelques parcelles hydromorphes. Donc nous nous sommes orientés sur un système semi-direct, surtout à l'automne, de par ses euh, problématiques de géranium sur les colzas, les problématiques de vulpins sur céréales. Nous voulions aussi euh, trouver un système qui nous permettre de diminuer nos charges de mécanisation, travailler un petit peu sur nos marges brutes. Parce que nous cherchions du débit de chantier. Nous cherchions aussi un semoir capable de positionner le grain en toutes conditions c'est-à-dire sur du direct comme sur du superficiel. On ne voulait surtout pas travailler le sol, le travail un minimum. On travaille à 5,5 km h maximum. Ça nous donne un débit de chantier d'approximativement 6 hectares à l'heure avec le chargement compris. La largeur, c'était surtout une question de rouler lentement, de ne bouleverser le sol un minimum et surtout de faire relever un minimum de mauvaises herbes. Le, le choix de l'écartement, pour nous, c'était aussi pour le, les maladies. On s'aperçoit que les plantes sont ventilées, on s'aperçoit qu'on touche mieux les feuilles du bas euh, quand on fait nos fongicides. Aujourd'hui en plus l'écartement à 25 nous ouvre une possibilité sur le binage qui n'était pas spécialement prévu il y a deux ans quand nous avons eu la machine. Ça sera peut-être une alternative euh, au désherbage chimique. On sème nos colzas assez tôt derrière la moissonneuse. On incorpore de l'engrais bah, pour donner un gros coup de boost à ces colzas et euh, qui nous permettent de, de couvrir le sol rapidement. L'engrais se retrouve au plus près de la graine puisqu'il est sur la ligne de semis. On voit vraiment un gros effet booster. Euh, de de ce côté là. Avant nous déchaumions, on desséchait les terres, euh, un été sec, les colzas ne levaient pas tout de suite. Aujourd'hui avec ce semoir, on positionne le grain de colza assez profond, entre 2 et 3 cm, et on trouve de la fraîcheur. Et on s'aperçoit que très vite, le colza lève. Et c'est un gage de réussite euh, très facile. On est passé d'à peu près une consommation de un peu plus de 30 000 litres de fuel à un peu moins de 20 000. Un chiffre clé pour nous, c'est 4 litres de gasoil pour implanter euh, un hectare de, de céréales ou de colza. On a baissé d'environ de, 150 heures sur notre tracteur de tête en diminuant les déchômages. On est passé de 4 tracteurs il y a 15 ans à 2 tracteurs aujourd'hui. L'Avatar 12 est équipé de trois trémies, deux trémies de 2900 litres et une trémie de 400 litres. Alors pour nous, c'est très important parce qu'on incorpore systématiquement de l'engrais avec ce que l'on sème. Cette année, par exemple, on va implanter 200 hectares de colza en semi-direct avec de l'engrais et de la férole. Niveau réglage de débit, c'est d'une simplicité. Euh enfantine et c'est surtout d'une précision euh, terrible. Pour exemple, l'année dernière, on a semé 70 hectares de tournesol avec. On est sorti vraiment à une précision exceptionnelle au niveau densité de semis. Donc l'élément semeur est composé d'un disque de 48 cm de diamètre. L'engrais et la graine arrivent sur ce soc et sont maintenus par un doigt du jardinier. Le gros avantage de l'Avatar aujourd'hui, pour nous, se situe à l'arrière de la ligne de semis. La roue de rappui ne rappuie pas sur le grain. Elle rappuie à côté du grain. Elle vient refermer le sillon sans plomber la ligne de semis elle-même. Et on s'aperçoit dans des conditions humides. On a toujours des levées homogènes. La gestion de la pression se fait de la cabine. Hein. On a 180 bars de pression sur la ligne de semis. Et c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec une profondeur homogène, même dans des terres très très hétérogènes. On peut passer des cailloux à de l'argile profonde, la levée sera homogène sur la parcelle après. Pour nous, un gros avantage de cette machine, elle est au gabarit routier. Niveau main-d'œuvre, on n'est on est que deux, donc euh, la personne qui s'aime peut vite sortir du champ, rentrer euh, à la maison sans voiture pilote, sans rien. Il n'y a aucun graisseur sur les roulements, euh, il y a juste des graisseurs sur les axes de repliage. Donc euh, une très grande facilité d'entretien.